Je n'ai rien dit. Quoi que je puisse dire, tant que je sais que je te respire, réel sentiment que je décris et que je t'écris en message. La nuit s'est diurnisée. le jour nocturnisé. Le blanc est devenu noir, l'aube devenu soir, des nuits blanches en orage. Libérez les cœurs qui s'aiment, tant qu'on est libre. Libérez les cœurs qui s'aiment tant qu'on est libre. Faites vibrer en emblème si on veut vivre. Écoutez la sagesse du plus sage. Qui a voulu m'assassiner Je ne sais pas, mais ce que je sais. Et dont je suis sûr, c'est que je t'aime toujours. Le sourire au visage. Je souris, mais j'ai mal. Tu as occupé mes pensées. Et je ne peux cesser de penser au bon sentiment qu'on partage. Comment ferais-je un jour, froid de neige, parmi toutes les filles que j'ai connues jadis, une belle orchidée épice, je t'aimerai toujours sans cesse, je déborde de tendresse, mais j'ai failli oublier ton image. L'amour au Saïri en berbère n'est pas une constante ou une solution évidente à une équation de perfection égale à un amour sur une page, mais une quantité indénombrable de sentiments variables une fonction intégrable de série minimale à maximale, dépourvue de tout usage et interdite à tout usage. Je suis très chanceux de t'avoir connu, d'avoir connu le vrai amour que je n'ai jamais connu, Belle fille d'Esser sur le chemin du mirage. Si je suis amoureux de toi, c'est que tu l'es forcément. Tu as donné un sens à ma vie. Et l'extrême sentiment d'un cœur retenu en otage. Des fois j'étais adroit avec toi. D'autres fois, maladroit, excuse-moi, le temps passe. Je n'ai fait que t'écrire ce que j'aurais dû te dire en face. Oui, dommage. De mon cœur à ton cœur, je n'ai jamais eu peur d'avoir peur. Je n'ai jamais eu besoin de courage pour avoir du courage. Un ancien poème que je viens de réenregistrer aujourd'hui, 10 novembre 2022. Merci.